Nous revoilà avec notre invité, notre rayon de soleil qui brille de plein feu. On voit ce jaune dans ses, ses, ses, sa tenue, sans même savoir que moi, mes invités ici, je les appelais systématiquement rayon de soleil. Et eh bien, elle est arrivée avec une double, je ne sais pas. Le double rayonnement. Ah ouais, mais vraiment, vraiment, <rire> vraiment, pour ce que nous avons, à, à, ce dont nous avons à parler aujourd'hui, ça rayonne tellement que ça nous met une émotion à fleur de peau. Et en Katjeb, parce qu'elle m'a pas fait un petit larme couler, parce que ce qu'elle me dit là, beaucoup en ont. Parler, mais pas pareil, pas comme cela. Et là, on ressent vraiment que ce travail a été fait jusqu'au bois qu'à Tandis qu'il y a des personnes qui aident, mais qui n'ont pas la patience. Qu'auriez-vous à dire à ces personnes-là? Moi, je dirais à ces personnes-là et d'ailleurs aux futurs aidants aussi, mmh. osez changer votre regard sur cette situation. Quand mmh. vous voulez changer une situation, c'est vous que vous devez changer d'abord. Regardez les choses en face et surtout à retenir, à noter devant votre lavabo, devant votre voiture, comme vous voulez. Quand on a un problème, on ne rentre pas dans le problème. On le dépose à côté de soi, on le regarde, on l'analyse et on le gère. Et je crois que c'est là que je, je puise ma force, mm -hmm. car quel que soit le problème qui m'arrive dans la vie, et j'en ai des tas comme tout le monde, mais la différence c'est que j'ai une approche autre. Car j'ai bien compris que dans la vie, nous ne sommes rien. Mm -hmm. Alors, quand nous, on, par exemple, on se plaint, je n'aime pas manger ceci, je n'aime pas cela, eh bien, on n'a qu'à regarder que mm -hmm. dans un certain pays, ben, il n'y a pas à manger du vrai, tout. Ok vrai, Donc, quand on dit, euh, je n'ai pas de... je travaille trop, mm -hmm. eh bien, on n'a qu'à regarder qu'il y en a qui, qui cherchent du mm -hmm. travail et mm -hmm. qui aimeraient bien travailler un tout petit peu et peut-être même travailler beaucoup pour s'en mm -hmm. sortir. Mm -hmm. Donc, je crois que c'est une, une question de vitamine, vitamine mentale. C'est une question de d'attitude mentale positive, la façon de voir et d'analyser les choses. Et ça, j'ai toujours été comme cela. Vous n'étiez pas avant dans... dans ni... Euh, euh, comment... La, on comme, l'action? Non, PNL, c'est ça? Je m'intéresse beaucoup à la PNL et pas uniquement à la PNL. Je m'intéresse mmh. aussi beaucoup au comportementalisme, mmh. analyser les gens lorsqu'ils sont en face de moi, essayer de les comprendre. Mmh. Mais je m'intéresse surtout à l'importance du silence. Pas palais pour dire... Et ah, un petit... ça me fait penser à la chanson Pa, pa, Parce, le... le... le... Parce que souvent, on a des difficultés dans la vie oui. à cause de personnes qui parlent de choses qu'elles ignorent Et oui, et des fois Et parfois des choses négatives ou inutiles euh, Exactement Alors le silence, bien, nous, moi aussi Je, je pense que moi j'ai eu cette culture-là C'est euh, une culture qu'on qu peut apprendre Si euh, on est genre euh, moon qui vivent comme ça On... on, on on n'attend pas de, de demain ou après-demain, quelqu'un vous dit quelque chose, tout de suite, c'est du rentre-dedans. Voilà. Mais il y, a de, euh, euh, il y a des personnes qui savent nous enseigner ce silence. Et quand on, on a fait corps avec ce silence, et eh bien, ça change toute notre vie. C'est une, une, une sagesse. C'est une sagesse. Exactement. Et je ne lis pas les choses. Hein, je, le lis, je ne vais pas lire comment devenir un silence. Comme, en ça ce sont des êtres humains qui... Qui nous mettent dans des conditions pour pouvoir apprendre à, à, à, intérioriser. à écouter mm -hmm. et à parler peut-être à l'intérieur ou alors. Euh avec nos émotions mmh. aussi. Hein, Parce que ça. moi, j'ai eu des difficultés comme tout le monde. J'ai des situations que je ne relève même pas. Ouais. Ce n'est pas la peine. C'est une perte de temps et d'énergie. L'énergie est mmh. précieuse, mes amis. L'énergie mmh. est précieuse. et eh oui. Euh, euh, à quel dites-vous Après avoir vécu ce que vous avez vécu là, euh, vous êtes bien placé pour le dire mmh. et, et je ne, ne pourrais même pas penser autrement si vous le dites. C'est une vérité. Mmh. Les, une gens, les vérité. gens ne connaissent pas, ne réalisent pas toujours. Mmh. Certains connaissent, bien sûr, je ne m'adresse pas d'une manière globale. Mmh. Et je parle de mmh. cas mmh. particuliers. Les gens n'imagine pas une énergie la puissance que cela peut avoir donc si vous utilisez l'énergie de manière positive vous pouvez ouvrir les portes, mmh. ce que j'ai fait pour le projet dont on parlera mmh. tout à l'heure. Oui, c'est sûr. On va, on va quand même demander. Il, a, il, a, euh, il est parti à quel âge vous 68. Dire? 68. Un bon petit parcours quand même. Hein? Un bon petit parcours quand même. Dieu merci. Et merci. Euh, euh, donc, ça fait un moment que vous êtes là à travailler, à donner de, de, de, de, ce, de cette énergie-là aux autres. Et cette association qui est née certainement en 2017 aussi Non, l'association a 40 ans. 40 ans. Mm -hmm. Les oh. c'est une association. Après, ah, puisque ans. Vous, a, vous en avez pris le, la présidence la il voilà, y a Et mh. ça continue son chemin, puisqu'on en entend parler jusqu'à aujourd'hui. Donc vous êtes sur euh, le territoire des abîmes. Si vous avez quelque chose à, à dire à ceux qui, qui étaient autour de vous, par exemple, avant de passer à l'autre de votre projet, qu'auriez-vous à leur dire En tout cas, ce que je voudrais dire pendant que l'opportunité m'est offerte, c'est un grand merci. Merci à Dulcès, merci à Valérie, merci à nos enfants, merci à nos voisins, merci à tous ceux qui, quand j'étais dans la difficulté, ont été capables de réaliser que ce n'est pas le moment de me créer de nouveaux problèmes. Et là, j'ai tout dit. Super, c'est très très bien. Maintenant, 2023 est arrivé, vous avez euh, des projets pour euh, votre association, des projets pour vous peut-être. Euh, je dis peut-être parce que quand on est dans le milieu associatif et surtout on accompagne des seniors qui doivent aider, on, on, on a du mal à penser que ces personnes-là auraient du temps, du temps hein, pour eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que je vous demande, 2023, qu que, que, que sont les projets que vous faites pour vous euh, Comment vous pensez vous occuper de vous maintenant alors, déjà, je m'occupe de moi, mm -hmm. non seulement maintenant, mais depuis, je m'en occupais aussi. Vous voyez, vous avez dit plusieurs fois oui. que j'essaye de tenir le coup. Oui. Je crois que je réussis. Plus mm -hmm. qu'essayer, je crois que je réussis. Je gardais un bon moral. Je fais attention à ma présentation extérieure comme je l'ai toujours fait. J'ai mm -hmm. toujours été bien mise. Il n'y a pas de raison que ça change. Et même, je vais aller un tout petit peu plus loin. Mm -hmm. J'étais une carnavalière. Mm -hmm. Je pense que je vais côtoyer d'un petit peu près oui. le carnaval senior du 4 février. D'accord. Alors, vous me passez un petit coup de fil parce que moi, je, je m'inscris dans les seniors maintenant. Hein. attention. Non, pas un bien, tous ces timounes qui des habiter habiter là, là, là, là. Dring, alors Raphaël, coup de fil <rires> oui, passé. Oui, oui. Je viens, il faut <rires> me dire le thème, la tenue, et puis un cahier parce que là, oh, okay. vraiment, on, on ne se reconnaît pas dans tous les groupes, parce qu'il faut mettre popotin, petit tutu, mitin, petit machin. Et puis, euh, pas, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Il y a un temps, hein, il se fut un, un oui. temps, mais aujourd'hui, je, je m'inscris, mais vraiment à fond absolument, dans le carnage. Absolument. Hein, de, Moi, j'étais avant dans le groupe Piquengal, et mm. gens me connaissaient parce que j'étais la première meneuse devant avec des vêtements somptueux. Mm -hmm. Du groupe Pikenga qui était réalisé par Loïc Corvo. Mm -hmm. Aujourd'hui, d'ailleurs, depuis bien la période de maladie de mon mari, donc ça remonte à 4 ans, 5 mmh, ans, mmh. Eh bien, je me suis rapprochée, je me colle au carnaval des seniors, des seniors. intergénérationnel qui a une particularité, c'est que c'est ouvert à tous et surtout à ça, qui ne pas connaître est bien. Est ça. Parce que même en fauteuil roulant, on peut mmh. se déguiser et venir. C'est un petit carnaval qui est géré par la municipalité des Abîmes et qui est bien, bien, bien adressé mmh. à des personnes en difficulté. D'où son nom intergénérationnel. Eh bien, je vais faire un, un effort. Je vais faire un petit effort d'acheter des c'est pas tombé dans l'oreille d'une Non, somme, non, mais sérieusement, quand je sors quelque chose, quelque chose, Mais, ma fille, je vais vous... Mais, tout à l'heure, quand on aura fini, euh, je vous assure, madame Arsénia, régler, si vous, yo, avez, vous avez vu comment il est turbulent. <rire> C'est pas possible. Donc, ce livre, dans la quatrième de couverture, ici, là, elle a mis un petit message. La nature fait bien les choses, dit-on fréquemment, en avril 1952, à la clinique. Euh, clinique Le, le Maître, test. dans la ville de Pont-à-Pitre, en Guadeloupe, dans la valse des berceaux, changeant sans cesse leur occupant. Il y a eu, durant la même semaine, deux naissances, une fille, c'était moi, puis un garçon, c'était lui. Depuis le berceau, vous êtes croisés là. Était café cafés, site cites je m'en souviens encore. Déjà. Et vous avez entendu <rire> ça, vous a dit, attends, laisse-moi le temps d'avoir des deuils de bancher, tu vas voir. <rire> En tout cas, c'était très bon ouais. voyage. Maintenant, les projets. Les projets pour l'association. Ce que vous avez et euh, euh, le pourquoi de ce livre. Qui va en bénéficier Chez qui vous allez... Euh apporter les bénéfices, comment vous allez faire Alors je remercie aussi, parce que tout à l'heure j'ai fait des remerciements, mais je remercie aussi en passant quelqu'un dont je citerai juste le prénom. Mm -hmm. Le prénom c'est Max mm -hmm. à qui j'ai demandé de lire ce livre et je lui ai dit surtout, surtout, quel que soit ce que vous pensez, s'il est bon, s'il n'est pas bon, vous me faites le retour tel quel. Et il a prononcé des mots tellement magnifiques sur son appréciation du livre et c'est lui qui a aussi dit ce livre sera d'un grand secours pour tous les aidants. À partir de cela, la petite graine de Séné a commencé à germer oh oui. et je me suis rendu compte que ma foi, puisque moi j'ai été capable de vivre cette situation douloureuse dans des conditions acceptable, on ne mmh. peut pas dire des belles conditions mmh. mais des conditions tout à fait acceptables ou plutôt et gérable. Gérable. gérable parce que c'était vraiment mmh. comme une petite entreprise avec emploi du temps, mmh. euh, organisation de repas pointage des, des températures quand le personnel n'était pas là enfin vraiment une gestion très très stricte et je me suis dit par rapport à cette réflexion qu'il m'avait faite il me faut partir sur un deuxième combat le combat d'aider les autres qui ne savent pas Comment se dépatouiller Comment s'en sortir quand ils sont dans cette situation La première chose que je vous suggère, c'est d'organiser un emploi du temps avec les personnes qui acceptent de vous aider. Pas des visites à l'imprévu, ça ne peut que déranger davantage, mais des organisations. Par exemple, quelqu'un qui est prévu venir le lundi après-midi, pendant que vous, vous irez vous coucher la deuxième chose que je dirais par rapport à des, des réponses que j'ai entendues parfois avec certaines personnes, et, et, et la maison, il faut bien que je m'occupe de la maison. Non. Ou pas une pour maison à occuper. Laissez maison là, là, il est là, parce que vous, pas qu'à 2000 la journée ou pas qu'à dormir la nuit. Quand il y a quelqu'un qui peut venir, vous pouvez, si vous pouvez, c'est pourquoi je disais de ne pas compter les dépenses. Essayez de payer des gens. Et faites des dossiers. Donc, dans le livre, on va trouver quelques pistes aussi sur des démarches à accomplir. Et cela me permet, vous disiez que je parlais bien, mm -hmm. peut-être que c'est vrai parce que j'aboutis sur les démarches à accomplir mm -hmm. et quelques astuces, bonus, recettes que vous allez trouver dans ce livre. Alors, une fois que j'avais rédigé cela, je me suis penchée dessus par rapport à cette réflexion « Ton livre sera d'un grand secours ». Et je me suis dit « Mais le secours, il faut que je le fasse connaître ». Aussi, j'ai abordé un certain nombre d'institutions et un certain nombre de financeurs. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir en compter déjà huit autour de ce livre, rassemblés autour de ce livre, et nous avons créé ce que moi j'ai dit, la formule suivante dans mes supports de communication, nous faisons une chaîne incrémentale de solidarité, c'est-à-dire chaque institution, chaque financeur va mettre quelque chose, va prendre en charge quelque chose, et tous ensemble, nous allons donner du bonheur, des loisirs et du répit aux aidants. Donc, nous allons éviter de nommer pour ne pas en oublier, car ce serait oui. <rire> impardonnable. Mm -hmm. Mais de toute façon, il y aura des supports de communication écrits qui seront mis en circulation. Et le, la particularité, c'est que tout ce qu'on nous a proposé, nous mettons le tout ensemble. Et chacun dans la partie qu'il a proposée, nous allons faire des choses agréables. Et c'est ainsi qu'il est intéressant de dire dans cette émission télé qu'il serait souhaitable, urgentement, que les aidants se rapprochent de notre association pour se faire connaître. Car nous avons parmi nos financeurs, un qui a accepté un projet qui porte sur 200 aidants. C'est quand même extraordinaire. Donc, euh, ce que nous allons mettre en place là, comme on dit en hein, créole, ce n'est pas digé. Hein. <rire> ce n'est pas digé, nous, qu'a fait là. Le livre, oui. ce livre, mon époux est malade, alors je me soigne et j'insiste. Écrivez toujours, prononcez mmh. toujours, je me soigne en mettant le « me » en évidence. Mmh. Ce livre est en train de faire un chemin extraordinaire. Huit financeurs et institutions se positionnent autour de ce livre mmh. pour que nous puissions le porter en cadeau oui. à un certain nombre de personnes et que nous puissions offrir à d'autres personnes et à ces personnes-là qui recevront aussi les cadeaux des moments de loisirs. On pourra en parler, si vous voulez, de ce qu'il y a au projet. Pour oui, et bien, on va parler quand même de, de, de Marie-Galande, de la désirade, de tout ce que vous prévoyez parce que vous avez un vrai, un vrai programme pour ces aidants et ces seniors. Parce que euh, nous avons l'habitude ici hein, de recevoir les aidants. Nous avons eu même euh, une association Famille Riga la Grand Mounanou avec les lesquels nous avons vraiment bien travaillé sous les aidants. Il nous reste trois minutes. Nous allons donc donner le numéro de téléphone de Mme euh, euh, Rousseau-Arlequin. 06 90 47 48 86. Je reprends 06 90 47 48. 48 86. Nous avons sûrement mis le numéro. Je ne sais pas si c'est pas là. Si, si le numéro n'est pas là, vous regardez si vous venez tout juste de prendre l'émission en cours notre replay. Parce que si vous n'êtes pas là pour voir l'émission maintenant, vous aurez le replay sur www.etv.gp. Et nous lui donnons bien sûr de quoi partager avec ses amis son émission pour ceux qui aimeraient voir, qui n'ont pas vu. Nous allons vous donner tout cela. C'est un petit cadeau de la direction d'ici qui offre à nos invités la possibilité de partager à partir de leur téléphone. Merci. Voilà, nous avons donc euh, la Merci. chaîne 310 sur SFR. Pour ceux qui connaissent déjà devant la télé à la maison, tranquillement, prenez le temps de vous asseoir pour regarder cette émission. Maintenant, je vous laisse parler des, des, des transports, enfin des activités, pas toutes vos activités, parce que nous allons devoir nous séparer dans un petit moment. D'accord, je vais tâcher d'être très concise, mais je n'oublierai pas de remercier la direction pour ce geste qui est important, parce que je vais sensibiliser d'autres personnes à partir de cela. Et ce que je voudrais dire, c'est que les huit financeurs et, et institutions dont j'ai parlé tout à l'heure vont donc payer un grand nombre de livres, il y en a presque 500, mm -hmm. déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a des, des paiements qui sont prévus pour promener des aidants sur une journée à la désirade, pour les emmener au restaurant, les emmener visiter le mémorial Acte, les emmener dans le bus de la beauté antillaise que nous prévoyons de faire et nous avons déjà sélectionné trois escales. Nous avons juste à nous accorder avec la beauté antillaise et à nous accorder avec la mairie et les sécasses de ces trois communes parce que nous ferons aussi une action de distribution de livres à travers, euh, ces, ces, pendant ces escales. Euh, J'ai dit un petit peu en gros tout ce qu'on a déjà prévu pour eux. Il y a d'autres choses encore en attente. Il y a des choses que nous espérons pouvoir réaliser car je, ne profi je profiterai de cette émission pour faire savoir aussi mmh. à toutes les entreprises et aux autres financeurs qui souhaitent se joindre à nos côtés, toutes les personnes qui peuvent nous aider. Soit en participant à la tâche parce que c'est une grosse affaire à mettre en place ou alors pour ce qui concerne les entreprises, si vous voulez vous joindre à nous et faire quelque chose pour les aidants, peut-être que vous avez été sensibilisé, peut-être que je vous ai touché parce que peut-être que vous avez aussi vécu cette situation d'aidant et malheureusement il se pourrait que vous soyez amené à, à vivre cette situation, n'hésitez pas à appeler à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et je dois rapidement, avant d'oublier, penser à remercier tous mes partenaires qui seront autour de moi, pour pouvoir, en plus des financeurs, tous les partenaires qui seront là pour m'aider à faire la mise en place, notamment avec un comité de pilotage qui sera organisé avec le service social de la ville des Abîmes et avec la plateforme euh, territoriale de coopération économique. Très bien. bien euh, ce sont sur ces mots-là que nous allons nous séparer, Mme Arsénia Rousseau. Nous allons devoir vous laisser. Peut-être que euh, vous reviendrez hein, au fur et à mesure de votre, votre évolution avec ces aidants. Nous emmener quelques aidants qui auraient des témoignages aussi hein, de comment ça se passe maintenant que, que, que vous êtes rentré dans la partie. Donc voilà, nous vous embrassons hein, tous et tous ceux qui nous regardent. Merci de nous avoir suivis. On reviendra avec une prochaine émission. Merci et bon vent à cette association, les aînés euh, du résil' Merci. Merci à tous mes camarades des aînés du Rézé qui sont bénévoles à mes côtés pour conduire ce projet. Murphy, et bon, on y va. J'espère que tu es prêt parce que ça va être ta fête là.